Bonjour tout le monde, euh, on entend une première vidéo, euh, une vidéo euh, on vous avait parlé qu'on aimerait créer une boîte à outils de résilience, une boîte à outils pour nous permettre euh, d'aller répondre à nos besoins de base, comme entre autres l'alimentation, la santé, le logement, tout ce qui vient autour des besoins de base de l'être humain. Et dans cette vidéo aussi, on va débuter avec une vidéo qui a rapport avec la santé. Et on voudrait dire aussi par rapport à ça, qu'on fournit de l'information. On ne se qualifie pas comme étant des professionnels de la santé ou quoi que ce soit. Fait que si vous avez besoin de quelconque information supplémentaire, vous pourrez euh, vous référer à votre médecin, euh, faire des recherches sur Internet par vous-même aussi, si vous voulez en chercher. Fait que c'est à titre euh, personnel qu'on vous donne de cette, ces informations-là. Et euh, on n'affirme pas que vous allez vous guérir absolument à partir de tout ça. c'est pas du tout le but de l'exercice, c'est qu'on fait de courtes vidéos pour vous donner des informations que vous pouvez expérimenter si vous le souhaitez. Euh, et euh, on vous demande aussi d'être intelligent, c'est-à-dire de ne pas aller trop loin, trop vite, et euh, pour mettre votre santé en danger. C'est vraiment pas l'effet qu'on voudrait faire. Fait que Je vous présente Pierre Charpentier, euh, qui est un membre de notre, notre association. Euh, une personne aussi qui s'est beaucoup impliquée avec nous dès le début et que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de savoir-faire, euh, beaucoup d'éducation, beaucoup de connaissances dans différents wow. domaines. On a beaucoup de plaisir d'ailleurs à échanger là-dessus. Puis, on va faire quelque chose de tout simple aujourd'hui pour commencer. On va vous parler des bains hyperthermiques, en fait c'est des bains chauds. Euh, et euh, Pierre, il en connaît euh, beaucoup là-dessus, puis euh, il, il, va, il va nous parler d'auteurs, il va nous parler de, de recherches, il va nous parler de, euh, de, de trucs intéressants, finalement. Puis là, je te laisse la parole, Pierre, pour commencer, puis on, je vais te poser des questions au fur et à mesure pour approfondir. C'est excellent, Nancy. Euh, les bien euh, Finalement, je suis tombé sur une lecture que j'ai faite euh, il peut-être euh, deux mois. C'est un auteur qui s'appelle André van ben Lisbeth, c'était un, un expert en Europe, euh, dans, le, dans le yoga, euh, qui euh, l'a écrit énormément. Il y avait aussi sa, son, son édition de, de magazine Yoga, qui était bien connu partout en Europe, même en Amérique du Nord aussi. Puis un de ses livres, c'est Santé et Yoga, finalement, qui parle de... Il y a beaucoup de choses, incluant la, les différents systèmes circulatoires, respiratoires, etc. Et euh, oh. je suis tombé sur les bains hyper -tormies. Puis je suis tombé aussi à un moment où moi-même, moi je commençais à avoir une certaine infection. Là. des infections d'hiver, comme on appelle, les grippes, les rhumes, les sinusites. Alors, même le qui sont arrivés depuis les deux dernières années. Là, oh, parce oui, c'est ça. plus, là, oui. Qui sont plus fréquentes, etc. Exactement. Ouais. fait que, je me suis dit, wow, on va essayer ça. Fait que euh, finalement, c'est d'y aller avec la chaleur chaude du bain de la baignoire. Mm -hmm. Et euh, on s'immerge oui. dans de l'eau chaude. C'est un eau qui, euh, au départ, est à peu près à 32 degrés Celsius. Il ne faut pas que ça soit trop chaud qu'on puisse quand même se couler dans, dans, dans le bain. Mais par la suite, on commence à... Augmenter la chaleur tranquillement, lentement, euh, peut-être un rythme de 1 degré Celsius par, par minute à peu près. Pour en arriver à peu près entre 39 et 42 degrés Celsius maximum par contre. Okay. Tout ça dans le but de provoquer une fièvre. Une mm -hmm. fièvre artificielle. Mm -hmm. Il y a tous les avantages de la fièvre, parce qu'on sait que la fièvre, c'est un euh, des mécanismes les plus importants du corps pour se débarrasser des déchets, des, surtout des toxines. Les pathogènes et, des toxines, et tout, là, ça, effectivement. Des microbes, etc. L'élimination par la, transpira la transpiration, dans ce cas-ci, effectivement. Exactement. Et, euh, mais sans les inconvénients d'une fièvre infectieuse. C'est okay. vraiment un, une fièvre qui a été provoquée, qui est, des, qui est artificielle. D'accord. Les avantages de la fièvre, là, on la connaît un petit peu, c'est que c'est euh, par l'augmentation de la chaleur du corps, mm -hmm. ne serait-ce que d'un degré. Il y a beaucoup de microbes qui finalement ne peuvent pas résister à, à cette augmentation de température-là. Okay. Et il euh, y en a beaucoup qui s'éliminent par, par le, le fait de la, la, de la combustion qu'on a à l'interne. D'accord. L'autre avantage, c'est que ça provoque aussi une, une activation du système immunitaire aussi. OK les phagocytes qu'on appelle, nos, nos cellules qui sont un petit peu tueuses de, de, de bactéries et de microbes, euh, s'activent puis deviennent plus agressifs. Puis, euh, avec ces deux avantages-là, on élimine beaucoup, beaucoup d'infections. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai... Euh, expérimenté, expérimenté pour toi-même, oui. Ouais. Euh, avec des résultats que cette première fois-là, puis les autres fois par la suite aussi, que je me retrouvais euh, beaucoup plus mieux dans ma peau, mm -hmm. euh, immédiatement après le bain et la, la, la séance de transpiration que je vais vous expliquer tout à l'heure aussi. Okay. Euh, et euh, c'est comme si j'avais cassé la grippe, c'est comme mm -hmm. si j'avais cassé l'infection à ce moment-là. Ça, c'est plus au début, là, quand on a un petit but de, début de rhume, qu'on oui. peut appliquer ça. Quand euh, on a de la fièvre, évidemment, il ne faut pas prendre de bain chaud, là, parce que ça pourrait euh, aggraver euh, le, la, la santé à ce moment-là. Le corps fait déjà son œuvre. en oui. fait. Mais Je dirais de la fièvre, c'est certain que quand on a un début, on a un certain début de fièvre aussi. Là, on, mm -hmm. on va passer peut-être de 37 degrés Celsius à 38, par exemple. C'est correct. On peut prendre les bains hypertoniques à ce moment-là. C'est certain que si on se ramasse euh, entre 39 et 40, euh, qui est vraiment une fièvre qui, qui est provoquée euh, par l'infection, à ce moment-là, il faut faire attention aussi. Puis je pense que euh, moi, personnellement, je ne prendrai pas de bain à ce moment-là parce que j'ai déjà une fièvre qui est en train de faire son travail. Okay. Le corps lui-même est en train de faire son travail. Mm -hmm. du fait on, le laisse, on le laisse faire et on ne peut pas euh, s'immiscer dans son... Euh, dans, dans, son, dans son bon travail, puis on connaît le corps, comment est-ce qu'il peut être intelligent aussi. Là. Je sais qu'au niveau de, ben, de, des soins naturels, euh, je connais beaucoup de collègues qui sont euh, dans, euh, dans la philosophie que la fièvre est quelque chose qui est sain pour la santé, parce que, dans le fond, il y a euh, une, une idéologie avec laquelle j'aborde beaucoup, là, qui est holistique, qui dit que le corps possède en lui tout ce qu'il lui faut pour guérir. D'une certaine façon, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'on laisse le soin au corps de se guérir par lui-même en lui donnant un petit coup de main. Fait qu'en provoquant des, des facteurs naturels, finalement, qui permettent de faire l'élimination naturelle. Des, euh, des toxines, euh, parce qu'on sait déjà que si un, cas, un, un ton corps est intoxiqué, ça n'aidera pas pour passer à travers un pathogène. Et euh, le pathogène lui-même se retrouve affaibli dans certaines conditions. Et là, si je comprends bien, c'est qu'il y a certains euh, auteurs euh, qui ont déterminé que ces conditions-là, comme réchauffer le corps, pouvaient aider finalement à, à la correction de ces pathogènes-là, ou à les empêcher de pouvoir euh, se propager. Ou, euh... Exactement. Parce qu'en temps normal, notre corps, euh, on parle du système immunitaire, on parle du système nerveux aussi, qui est, <coughs> qui est assez prompt oui. euh, à se prendre en main, puis euh, à se débarrasser des, des, des éléments, des agents qui, sont, qui, sont, qui vont à l'encontre de notre santé finalement. Mm. Mais quand on est moins en santé, c'est là qu'on commence à avoir grippe par-dessus grippe. Mm -hmm. Et puis c'est là que le bain hypertonmique euh, rentre en ligne de compte, euh, mm -hmm. comme mesure préventive surtout, euh, pour, comme tu as dit, aider le corps, le, le corps à, à, à faire son travail, mais à l'orienter aussi, d'une mm -hmm. certaine façon. Et euh, qu'est-ce que ça fait finalement une fièvre? en gros, c'est que ça vient, euh, ça vient augmenter la chaleur, nécessairement, mais aussi, c'est que ça, les vaisseaux sanguins euh, se dilatent aussi. Oui, les cellules s'en trouvent aussi pour être capables d'absorber mm -hmm. ce qu'il faut absorber ou les échanges biochimiques euh, aussi, qui doivent se faire à ce moment-là. Et euh, cette, cette chaleur-là brûle finalement, je peux dire, euh, les microbes ou les agents qui sont pathogènes, et la transpiration élimine par la suite euh, euh, ce, qui est, ce qui est finalement devenu un déchet là, mm. dans notre corps hein, qui, qui circule un peu partout c'est un système circulatoire peut aussi les sueurs froides qu'on a des fois après avoir atteint un certain niveau de maladie là. quand on est très enrhumé euh, c'est un autre procédé <rire> naturel du corps de transpirer à froid <rire> de, oui. pour essayer d'éliminer les, les, oui. les toxines fait que, là, en, parce que dans le fond là de bain hyperthermique que tu décris, c'est quelque chose que tout le monde fait, pendant un bon bain chaud. Oui. En, en, en, bon, en termes simples. Oui, mais à l'exception que euh, ce qu'on va vous expliquer, c'est que c'est jamais, jamais assez. C'est jamais suffisant. Puis faut, faut y aller avec un, un laps de temps euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est idéal une chaleur qui est idéale aussi, mm -hmm. puis aussi une fréquence qui, aussi qui est idéale. Parce que si on sait que c'est bon, mais il ne faut pas le faire trop fréquemment aussi, parce que ça vient un petit peu affaiblir le corps, puis moins qu'une fièvre. Oui, tout dépend des personnes. Fait que si tu es ça. dans un état euh, physique, qui est une santé qui est plus ou moins forte, ben ça peut être plus difficile pour ces gens-là, c'est certain. Euh, moi, dans mon cas, je sais que quand j'ai pris mon premier bain, euh, puis je l'ai. Euh, je, euh, je parlais de degrés tout à l'heure, je l'ai amené jusqu'à 42 degrés Celsius. Mm -hmm. euh, J'avais le choix de me retirer du bain à 10 minutes parce que c'est le temps que le corps prend pour augmenter la chaleur de son corps dans le bain. Mm -hmm. Mais je pouvais aller jusqu'à 15 minutes. Puis pour expérimenter, je suis allé jusqu'à 15 minutes. Mais euh, je, je commençais à me sentir mal après 10, 11 minutes. Ouais. Mais là, euh, ça, c'est important ouais. que vous, vous preniez conscience de ce qu'il vient d'expliquer. Ouais. C'est que vous, euh, ça dépendamment de votre santé. Dépendamment, euh, pas juste de la santé, de, de la façon où vous êtes ou même du moment où vous prenez votre bain chaud. Il faut que vous vous écoutiez. Là. Si vous ne vous sentez pas bien, là, après cinq minutes, sortez de là. Le spa, par exemple, euh, c'est une forme de, de bain chaud. Puis on recommande de 10 à 15 minutes. Puis on demande aussi de ne pas le faire pour les enfants. Fait que Parce que trop longtemps, parce que c'est des cas aussi qui sont plus petits, plus vulnérables. fait que Ce qu'on explique ici, c'est qu'il existe un outil banal qu'on a tous chez soi qui est une baignoire puis qui peut nous permettre d'activer certains processus de soins, de guérir Ce c'est pas qui va nous guérir mais qui va nous faire qu'on va se sentir bien pour la guérison on va laisser ça au médecin mais euh, ça peut être un outil idéal puis ce que j'ai compris c'était pas nécessairement pour la santé euh, au niveau des pathogènes parce que j'ai lu un peu avant qu'on se rencontre sur Internet, puis il parlait de rhumatisme, il parlait de douleur, il ouais. parlait de, aussi psychologiquement qu'un ben, bain ouais. euh, chaud pouvait euh, ramener un moral finalement après... Euh, euh, une certaine forme de sudation. C'est quand même des effets qui se rapprochent beaucoup euh, des saunas infrarouges, euh, qu'on peut trouver aussi dans les saunas finlandais, qui sont reconnus à travers le monde. Euh, et euh, aussi, il euh, y, y a des gens aussi, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, qui vont dans l'autre extrême, qui sont les bains froids. Mais euh, le bain chaud, c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'histoire, parce que moi, je suis en quand même euh, très documentée pour ce que vivaient les Autochtones. Puis le sauna faisait partie de leur quotidien l'hiver. Euh, les tentes de sudation, ça servait justement aux soins euh, à l'époque euh, de, de, des individus. Donc, c'est quelque chose qui ne demande aucun médicament, qui est totalement naturel puis qui peut aider les gens. Mais il y a d'autres choses, tu as amené des livres, je veux que tu en parles aux gens, là, pour leur oui. donner des références, parce oui. que c'est euh, un domaine qui est quand même assez intéressant, et même si ça paraît si simple que ça, euh, il y a des gens qui l'ont étudié de façon beaucoup plus intégrale. Là. On y oui. va? Ben, le, le premier, celui que, que j'ai euh, finalement allumé avec, euh, avec les bains hypertalmiques, c'est euh, un livre qui est écrit par André Van Lisbeth, mm -hmm qui était de, de la mondiale. C'est un expert en yoga, euh, surtout en Europe. Euh, c'est « Santé yoga » le titre. « Santé et yoga », oui. L'édition « Pocket ». Non, c'est euh, les éditions euh, « Les bienfaits du yoga pour votre santé ». Oui, les éditions, c'est pas marqué ça. Oui, « ouais, Pocket, pocket. ». Oui, c'est ça. Exactement. Excellent livre. Ça parle de nos système, système circulatoire, euh, euh, respiratoire. respiratoires, euh, Nerveux, etc., etc. Excellent livre d'un bout à l'autre. Mm -hmm. recommande à tout le monde. Euh, quand on parle de prévention de santé, c'est vraiment le, le, le livre qu'il qui vous faut. Un autre que j'ai ai bien aimé, c'est le docteur Fiamma Ferraro, qui commence à se débarrasser des métaux toxiques. Ça, ça va peut-être faire le sujet d'une autre, euh, autre vidéo. Euh, ça parle de chélation. Le chélation, c'est un, un mot qui vient du, du mot ch, euh, chélès, mm -hmm. en grec, qui veut dire pince de homard. Ah ouais? ça vient euh, finalement, euh, par notre alimentation, euh, venir se, se, se coller, si je peux dire, à des métaux lourds et éventuellement éliminer du corps. Okay. Ça parle de, des, euh, des traitements infrarouges aussi, du, euh, des bains infrarouges. Ça euh, aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre oui. Euh, vidéo. oui. Ouais. Qui oui. augmente aussi la température du corps, qui finalement euh, élimine aussi euh, les toxines comme euh, un peu le, le bain hyperthermique. D'accord. Là, c'est une grosse brique. C'est des gens, euh, plusieurs personnes connaissent Edgar Cayce, qui était notre, notre médium. Moi, c'est mon mentor, ça fait que Edgar Cayce, oui. je, je l'adore. C'est oui. euh, le livre de Rebecca Ann, euh, Cam, euh, Car qui est « L'Encyclopédie de la santé » d'Edgar Kess. Je ne sais pas si avec la lumière on voit bien. voilà ouais. euh, Moi, j'ai une autre version, là, mais c'est un livre qui est super bon. puis euh, C'est euh, très contestable, par exemple, là, on va dire honnêtement. Edgar euh, c'est un médium américain. Euh, qui, euh, de façon euh, endormie, un peu en transe, donnait des conseils euh, assez surprenants sur le plan euh, médical, là, carrément. C'est pour ça que je vous dis c'est assez controversé, euh, mais euh, pour moi, c'est ma bible de chevet. <rire> ça fait que je vous le dis tout de suite. Puis, euh, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? ça m ben tout simplement, c'est que ça, ça, ça parle là-dedans des différents traitements que le Garcassi dont les bains. Euh, ouais. Et ouais. Il est bien chaud. Oui. Euh, puis dans ce qui, lui, euh, il préconisait pour certaines personnes, parce qu'il était spécifique au cas de la personne, oui. euh, il rajoutait du sel d'Epsom. Puis le sel d'Epsom, ça a comme propriété euh, un petit peu d'aider à la transpiration. Tout aussi. à fait. Euh, fait que ça n'apprenait comme... Euh, 500, 500 grammes pour 10, euh, 10 litres, ouais, c'est cool. beaucoup, c'est ouais. une grande concentration. Je voulais essayer un petit peu cette semaine, euh, mais avec beaucoup moins de concentration. Ah, ben moi je le fais, Je n'ai pas fait, pu mais... voir une très grande différence, mais quand même, c'est quand même un principe que je, que je crois là, qui, est, mm -hmm. qui est bon. Le, le dernier, c'est un... En passant, oui. à, les sels de ça se vend en pharmacie. Là, euh, c est, c est, euh, vous avez ça dans des gros pots blancs en pharmacie. Vous en avez aussi au Delorama, fait que c'est très facile de s'en porter. Oui, c'est pas trop cher. Non, Non, non ça coûte pas cher. Non. Mm -hmm. Le dernier, c'est Sébastien Kneipp, C'est euh, un prêtre euh, qui a vécu dans les années euh, 1800 en Allemagne, qui était connu euh, autant que le chancelier allemand, mm -hmm. euh, autant que Bismarck euh, à l'époque. Euh, qui s'est euh, guéri lui-même avec le foie par contre avec les, les bains foie, avec les jets d'eau, il S'est guéri de la tuberculose lui-même de lui-même ah oui c'est euh, drôle c'est euh, ouais. une maladie pulmonaire je n'aurais pas pensé que le froid aurait pu avoir un impact sur lui mais hein? encore là c'est comme si on, on provoque le corps un petit peu c à, à, okay. à dépasser ses limites à, à aller au-delà de, de ouais. ce qu'il peut prendre puis le, le corps agit et mmh. euh, c'est en réaction euh, ont finit par, par, par se soigner, finalement. Perfect. Lui, s'est soigné par ça. Puis, par la suite, euh, tellement... Je veux juste faire une petite oui. introduction, parce que tantôt, pendant qu'on euh, préparait les choses, j'ai regardé un peu son livre, puis je viens de vous montrer, parce que c'est pas une édition d'aujourd'hui, c'est 1895, fait que, euh, ici, le voyez, là, puis je vous mens pas, là, c'est imprimé de l'époque, là. C'est euh, pas un livre qui a été réédité, c'est un livre qui est réédité en entier, selon sa formule originale. Fait que, c'est sûr que depuis, il y a eu d'autres... Euh, ça, c'est une expérience, là, pour... Euh, euh, ce prêtre-là qui, qui, qui a rendu public, euh, qui, qui intéresse beaucoup les milieux de santé naturelle. Euh, mais c'est sûr que la recherche médicale a sûrement fait beaucoup d'avancées. D'ailleurs, on a regardé ça, mais je ne voulais pas te couper la parole, mais après, il euh, y a quand même des recherches récentes là, qui, euh, qui parlent bien fait, là de oui. les bains hyperthermiques. Il ouais, à... y, y a eu des expériences aux États-Unis euh, sur les bains hyperthermiques, puis ils ont pu... Euh, finalement, euh, réduire beaucoup de symptômes euh, de plusieurs maladies par, la, par les, les bains hyperthromiques. C'est certain qu'il y a un protocole euh, à suivre. Oui, il y a ta, un sujet médical dans ces ce situations-là. Ouais, puis, puis il y a une surveillance médicale au moment que ça se fait aussi. Euh, okay. C'est certain que, euh, ont poussé un petit peu la, la, la machine, il y a des choses qu'on ne peut pas ouais. faire chez soi, finalement parce qu'il n'y a pas de surveillance, puis on ne sait pas ce qui peut nous arriver euh, nécessairement. Je pense que c'est absolument, totalement submergé avec des chaleurs peut-être plus importantes. Chaleur plus ouais, importante, ouais. euh, fréquence plus, euh, comme aux deux jours, jours, ok, euh, etc. Puis, euh, durée aussi, qui allait être de deux à trois heures des fois. Oui, oui, oui, oui, ok, c'est beaucoup. Là. Puis quand je vous dis On ne vous, euh, vous le conseille euh, pas, là. Pas, pas du euh... tout. Puis, euh, <rire> mon expérience personnelle, que quand j'ai poussé de 10 minutes à 15 minutes, euh, déjà à 15 minutes, là... Ça pas, été, euh, pas évident finalement de sortir du bain. C'est pour ça que c'est important de s'écouter. Euh, oui. Parce que oui. c'est comme un bain chaud normal. Oui. C euh, si tu le mets trop chaud, à ben, un moment donné que tu te sens plus bien, ben, là, on arrête là. puis on mettra un petit peu plus chaud la prochaine fois. puis oui. On connaît aussi le, le syndrome de la, de la grenouille bouillantée. Il <rire> faut pas non plus s'ébouillanter dans le bain. c'est ça. Parce que ça que on Comment c'est dans, dans une situation qui peut être un petit peu difficile. Donc, ouais. Exactement. Fait que. Mais il y a quand même des contre-indications, moi, hein, je pense. Pour euh, le, les bains chauds, il y a, euh, ben, Au niveau médical, vous pouvez vous informer auprès de votre médecin, là, Mais euh, il y a quand même des situations où euh, on suggère aux personnes. Euh, d'être plus prudente là, avec oui. les bains chauds. Oui. Fait que, puis, je pense qu'on avait donné quelques-unes. Il ben, y, y en a quelques-unes, c'est certain que tout ce qui touche le cœur, quand on, on, on parle de, de myocardie par exemple, la c'est l'inflammation du muscle du cœur, oui. et de péricardie qui est l'inflammation de la, de, la, de la superficie du cœur aussi. Euh, ce pas conseillé, parce que quand même, vous allez vous apercevoir que ça nous ramollit un petit peu le bain chaud, puis euh, euh, dans, dans ces états-là, ce n'est pas conseillé du tout. Hein. Euh, il y a aussi, de, encore une fois, c'est relié au système circulatoire, les hypertensions artérielle. Oui. Si vous avez une hypertension artérielle, c'est pas conseillé. C'est contre-indiqué euh, mm. de prendre un pain hyperthermique, hyper qui veut dire élevé, le thermique ouais. veut dire chaleur, chaleur élevée. Il faut y aller plus beau, là. <rire> Exactement. Tout ce qui peut être aussi inflammation au niveau des, euh, des méninges, au niveau euh, cérébral. Okay. Ça, c'est déconseillé aussi. Euh, tout ce qui est aussi pneumonie, mais avec avec une difficulté au niveau du foie, Il appelle ça un de, de, qui se situe un petit peu comme une hépatite. Euh, ça, pas c'est pas conseillé. Okay. Euh, les phlébites aussi. Les phlébites, c'est un caillot de sang. Ouais. Quand il y a du sens, surtout au niveau des gens, souvent, mais ça peut être euh, aussi euh, ailleurs. Mm -hmm. euh, fait que tout, si vous êtes sujet à ça, hein, puis il y a des médicaments aussi qui, qui font qu'il euh, faut faire, faut faire attention aussi. Euh, quand vous avez ça comme une difficulté ou comme même un diagnostic de, de, de médecin, c'est de ne pas, pas prendre des bains hyperpes parmi qu'à ce moment-là. Euh... Genre peut-être un peu être casseuse de partir, mais tu sais, j'en oui. garde les différents, il y a aussi que je voyais, la flébite. Mm -hmm. le, co le coronarite, c'est quoi ça? C'est l'inflammation des coronaires, c'est le, les, les, les artères qui nourrissent le cœur, ouais. qui viennent de la hôte, mm -hmm. euh, qui, qui viennent nourrir le cœur. C'est une inflammation de ces vaisseaux-là, okay. qu'on appelle là. Je serais plus portée à dire ici que si une personne a, a eu affaire à plusieurs injections et a subi des effets secondaires, elle devrait peut-être éviter par contre les bains. Ouais. Parce qu'on sait que c'est tous des, euh, des effets secondaires qui ont été notés. fait que Ça serait important de, de le mentionner. Entièrement d'accord. Oui. Hein? Entièrement d'accord. Ouais. fait qu'il faut être quand même en santé et euh, peut-être avoir... Éviter ce genre de traitement-là. Il, il faut être en santé, euh, surtout euh, ne pas avoir finalement de maladie chronique. Oh, mm -hmm. peut-être possiblement que, que de l'arthrite, parce que l'arthrite, c'est certain que les bains hypertamiques, ça aide aussi. Ouais. Mais euh, si vous êtes en, en état de faiblesse un peu, par, euh, par euh, votre condition, euh, c'est euh, d'être prudent, précautionneux et essayer d'y aller aussi euh, peut-être avec euh, quelqu'un euh, qui est là avec vous, à ce mm -hmm. moment-là. Mais avec ce qu'on vient d'indiquer, les contre-indications, c'est à éviter complètement. Là. Oui. Ça, ça, vous avez bien compris. Là. fait que Les bains chauds, c'est modérer la chaleur, puis on n'en prend tout simplement pas dans certaines situations. Euh, quand euh, on a euh, un historique ou des conditions médicales particulières. qu'à ce moment-là, consultez votre médecin pour vérifier si vous pouvez euh, vous le permettre. C'est peut-être la meilleure des précautions ouais. à prendre. Autrement, si vous êtes en excellente santé, comme ben, si vous n'allez pas soigner une douleur à la poitrine ou au bras gauche <rire> pour montrer que vous avez des problèmes cardiaques, bon, ben là, vous pouvez le faire, euh, probablement sans problème, parce que ça n'a jamais été contre-indiqué d'aller prendre un bain chaud. Mais euh, ce qui est important ici, c'est de savoir qu'il existe ce soin-là qui, ben, qui est une façon naturelle, finalement, de hein, en, en, en se laissant immerger dans de l'eau chaude il y a possibilité euh, d'améliorer l'élimination de euh, nos toxines. Fait que, hey, ben merci, ça a été super intéressant, puis euh, je vais regarder tes livres, ouais. je trouve qu'il y, y, y a de la belle ouais. matière ouais. là-dedans. Euh, si on peut prendre une coupe de minutes, peut-être, au résumé, comment est-ce qu'on prend le, le bain, finalement? Oui, les, oui, oui vas-y, ça va me faire plaisir. C'est que, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on on, s'immerge dans, dans à peu près un tiers d'eau dans, dans votre bain, qui est à, à peu près 32 degrés Celsius, et on commence à, à rajouter de l'eau chaude pour augmenter tranquillement euh, la température de degré par, par minute environ, ce qui prend à peu près 10 minutes, okay. euh, pour se rendre au maximum, 42 Celsius. S'il n'y a pas de thermomètre, mettez Au début, mettez votre, votre main dans l'eau, puis si ça se ça, tolère ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça bien. Mais là, on, on continue à augmenter la température jusqu'à temps qu'on en arrive à quelque chose qui est, qui est un petit peu inconfortable, mais quand même. Euh, en autant que ça se situe, entre 39 et 42 degrés Celsius. On demeure dans le bain 10 minutes, quand on, va, on se sent bien. D'accord. Si on se sent pas bien, on sort. Okay. Si on se sent bien, 10 minutes. Maximum 15 minutes. OK. Puis, euh, en sortant du bain, on ne se sèche pas. On met immédiatement les, les, serviettes, les longues serviettes. longues ça c'est Et on se couche sous des couvertes chaudes. Euh, puis, on relaxe. D'accord. On respire, on relaxe. Puis, ça peut prendre à peu près 30 minutes. Mm -hmm. Tant qu'on qu transpire, on demeure. Et ça peut aller jusqu'à 45 minutes. Et lorsqu'on a cessé de transpirer, nous, on peut sortir, prendre une, une douche tiède, pas mm -hmm. froide, ni chaude. Pour euh, enlever l'excès de sudation. Exactement, vois, tout, ouais. est, tout ce qu'il peut y avoir comme sel, les finalement, qu'on évacué Et euh, habillez-vous chaudement, aussi. Euh, puis, l'idéal, c'est de faire le soir, oui. pour, parce qu'on n'a pas à sortir, d'éviter euh, les, les, les fois de, de l'extérieur de la maison. En, en gros, je, je pense que j'ai pas mal couvert les, euh, ce qu'il faut pour euh, comment prendre un bain atomique. Oui, mais je trouve ça hyper intéressant. Euh, je suis sûre que euh, les gens vont peut-être profiter de tes connaissances pour essayer de reprendre des belles habitudes, parce qu'on est tous rendus qu'on prend des douches maintenant, qu'on oublie que le bain pourrait être beaucoup plus efficace qu'on peut le penser. Oui. Fait que ça fait partie euh, des moyens simples euh, pour... Euh, à arriver à finalement à relever un peu notre santé, puis euh, on va euh, en présenter d'autres, c'était une première vidéo, fait que si vous trouvez ça intéressant, m'écriez me partager ou euh, mettez-vous, mettez mettez-vous, mettez-nous un like, ça va nous faire euh, plaisir aussi de répondre à vos questions, s'il y en a euh, dans les commentaires. Euh, on, va, on va prendre le temps là, de, de vous écouter et de répondre à vos questions. Fait qu'il s'agit d'informations, ce n'est pas des conseils médicaux. On, va, on vous a présenté des références. Je vais mettre des liens sur les références en dessous. Puis euh, vous êtes libre d'aller faire des recherches par vous-même euh, si vous voulez euh, approfondir ces informations-là. Fait que euh, c'est euh, dans les outils santé qu'on essaie de mettre en place en termes d'organisation euh, pour aider les gens dans la résilience, d'arriver à prendre soin, une, de s'auto-soigner finalement, de, de s'aider soi-même et se conserver surtout en santé, parce qu'on veut en santé. Excellent. Voilà. Oh, merci, ben, merci. merci. Ça m'a fait plaisir. Oui. À une prochaine. Au revoir. Bye.